suite à une demande de l'une de mes abonnés je vais essayer de contacter monsieur Patrick Roy monsieur Patrick Roy je remercie les guides de leur soutien et de m'aider à rentrer en communication avec ce monsieur merci beaucoup mes Voilà. donc mes questions s'adressent directement déjà à monsieur, merci monsieur, bonjour monsieur et merci de me répondre si vous avez le temps bien sûr, ce serait gentil pour l'heure pour vos fans monsieur patrick roy j'aimerais savoir s'il vous plaît comment vous allez bien sûr et si vous auriez un message à transmettre à vos fans je vous en remercie This is it the shot to do. This <laughs> is it the shop to This <laughs> is the shop to This the shop <laughs> Okay, yeah, to do. Est-ce que vous allez bien, s'il vous plaît, monsieur Un simple oui serait l'affaire. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Oh. Merci, merci. Êtes-vous en paix, s'il vous plaît This is the problem.